What's up, Jean de l'Internet, j'espère que vous allez bien ce jour-là, je vous prends une vidéo de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur iPixel et j'ai drop un item les plus rares du jeu, les amis, aujourd'hui, je vais vous en parler, la vidéo va pas être très très longue, mais je suis très content de pouvoir avoir droppé cet item, parce que si vous avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai perdu 150 millions grâce à un bug de la banque, toujours pas de réponse, d'ailleurs, pour ceux qui ça intéressent, euh, même si on a demandé, j'ai demandé votre aide et tout Toujours pas de, de réponse Donc ça, ça me fout un peu le son Mais bon, c'est pas très grave On va euh, continuer à farmer le, comme on peut Et aujourd'hui, les amis, j'ai eu la chance de malade Donc je vous montre le screen à l'écran Donc vous voyez le screen à l'écran, les amis Oh mon dieu, et oui On le drop, la Digested Mosquito pour faire le mosquitobo j'ai pas encore été voir combien exactement d'argent ça vaut donc je vais directement le mettre dans le backpack je veux pas le perdre ou quoi donc je sais pas combien ça vaut de monnaie donc on va aller voir à l'instant même et je vais vous montrer exactement le nombre comme là vous voyez j'ai mes potions j'ai ai, ai terminé le boss lane j'ai même pas ré, euh, pris la récompense de mon boss les gars c'est insane les amis, j'ai encore 46 minutes de Magic Find, on s'en fout. Euh, j'ai déjà mis quelques talismans en plus, tout à l'heure j'ai drop ce talisman-ci à, à 8 millions qui vaut. J'essaie de le vendre un peu plus cher, mais j'ai drop ce, ce talisman-là qui est aussi obtenable dans les uh, Slayers. D'ailleurs on va regarder vite fait combien de pourchons de chance qu'on a de drop les deux trucs. J'ai drop les deux trucs aujourd'hui dans, dans la dernière heure. Donc boss drop, celui-ci on a play pour Energis et lui aussi. Donc ça veut dire que c'est moins de 0,1%. De ces deux-là, c'est moins de 1% de chance et j'ai drop les deux aujourd'hui. Donc j'ai drop celui-ci et celui-ci. Malheureusement, jamais drop ça, je sais pas à quoi ça sert. Je me souviens pas, j'ai drop aussi deux livres, j'ai drop trois spider catalyst, j'ai drop genre quatre lignes de ça, mais bon, détail. Et euh, on va voir maintenant combien ça vaut la digesté de mosquito. Donc voilà, digesté de mosquito, ça vaut combien euh, Digest. je vais juste marquer Digest. Il y en a deux seulement, ok, 20 millions. 23 millions, elle se termine dans 3 heures. Ok, je suis un peu déçu. 23 millions dans 34 heures. Oh, je sais pas ce qu'on fait, les amis. Est-ce qu'on la met en vente? Parce que, attends, il faut se dire que pour crafter ce qu'on veut crafter, c'est le Mosquito Bowl, right? Il sert à crafter ce Mosquito bow là Donc, le Mosquito Bowl, ça prend deux stacks de fer. Ça, je les ai déjà. Ensuite, c'est 3 stacks de Tarantula Silk. Ouh là là. Ouh là là là là. Est-ce qu'on fait le Mosquito Bow ou euh, non Il euh, faudrait faire 3 stacks de Tarantula Silk, ce qui coûterait énormément cher de silex. Donc 32 stacks de silex enchant. Euh, ici, un autre ici, un autre ici. Donc ça nous ferait 1 euh, stack et 32 de silex. Euh, ouais, ça nous prendrait. En fait, non, mais bah non, qu'est-ce que je raconte Je suis débile. Ça nous, prendrait, ça nous coûterait genre 2 millions, voire 2-3 millions de silex euh, enchant. Pour parce que c'est 32 stacks-là, 32 stacks-là et 32 stacks-là de Silex-Enchant. Parce que vous savez qu'un stack de Silex-Enchant fait deux toiles, donc voilà. Euh, oh là là, c'est chaud. Est-ce qu'on fait ça Et si on fait le mosquito beau, combien qu'un Mosquito-Bow Mosquito... beau mosquito est ce que c'est comme ça que ça s'écrit Ouais, il y en a seulement trois. Il y en a un à 10 millions, avec Dragon Hunter 5, Power 6, OK. Il y en a un autre avec Power 6. Pas de Dragon Hunter, C'est important de savoir. 40 millions, donc on double quasiment le prix de. On double le prix de la mosquito de base en fait. Et 50 millions celui-là. Mais lui il a Dragon Hunter 5. Moi je vais pas mettre Dragon Hunter 5 dessus. Hein. Euh, oh là là, parce que j'ai pas assez d'argent pour le faire. Mais que le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'argent. Avec le... le truc de ma de, ma... de merde qui m'est arrivé, les gars. J'ai vraiment pas beaucoup de thunes. J'ai 26 millions. Et je dois vous avouer, j'ai peut-être 6 millions à moi. Les autres on m'a fait des dons et tout. J'ai pas envie de vraiment tout le full l'utiliser. Euh. Je sais pas. Parce que en soi, il nous reste ensuite. Si j'ai le mosquito, j'aurai un des trois items les plus légendaires. Ensuite, ça sera euh, ça que ça nous prendra. D'ailleurs, il vient de m'inviter en party, lui, Valentin. Ça nous prendrait une Side Blade. Et le dernier item, ça serait une Overflux Capacitor. Qui vaut 110, 100 millions. Donc, est-ce qu'on là pour avoir les, tous les trois items euh, je, sais je, je, sais je, je, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je euh, sais pas. Je sais pas ce que je fais. Elle est rendue à 23 millions. Elle a augmenter de. Donc, les deux sont à 23 millions chacun. Oh, qu'est-ce qu'on fait, les gars Est-ce qu'on la vend Est-ce qu'on... Ah, oh, je sais pas, les gars. Oh là là là là. Je vais quand même vous montrer vite fait. Donc, je l'ai mis dans mon d'orchestre. Je vais aller sur mon PC et je vais vous montrer vite fait une statistique plutôt intéressante. Donc, là, on se retrouve sur mon PC. Donc, comme vous allez pouvoir voir, ici, une statistique est plutôt intéressante. Donc, déjà, on peut voir. Je suis 500e dans la banque. J'étais 21e. Rip. Maintenant, je suis plus 21e. Euh, et comme on peut voir, on a la digesté de mosquito juste ici. Donc ça c'est Insane, ça s'update super rapidement. Le truc que je voulais voir, c'était combien de Spider niveau 4 ça m'a pris au total pour pouvoir obtenir la digestion de mosquito Et on peut voir que ça m'a pris 604 euh, niveau, euh, niveau 4 pour obtenir la digestion de mosquito Donc on va faire un calcul vite fait. À 50 euh, 000... Chacun, parce que c'est 50 000 le boss. Disons qu'on les a tués, on en a tué 604. Bon, on est mort peut-être parfois, mais bon, voilà. Ça nous fait un total de 30 millions. On a dépensé 30 millions pour avoir un item qui en vaut 20. Donc j'ai un peu le somme en vrai, mais je me dis que si on craft le, le beau, ça va nous coûter peut-être 3-4 millions de plus pour aller acheter le les, les, les, les Silex. Mais on peut, on peut se le vendre à 50 millions. Et en plus, j'aurai un des arcs les plus légendaires. Donc, est-ce que je le fais... Est la question, je sais pas. J'hésite, les gars. Je vais pas vous mentir. J'hésite beaucoup parce que, comme vous voyez, j'ai quand même j'ai 300 euh, zombies de tuer déjà niveau 4 et j'ai toujours rien eu. Euh, Est-ce que ça va me prendre le, autant pour avoir le, le side blade? Je sais pas. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance, faut croire. Et même chose pour les loups. Les loups, par exemple, ça c'est super chiant et super long à faire. Donc voilà. Euh, donc, je sais pas. J'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires, les amis. Vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place Est-ce que vous la mettriez en vente Est-ce que vous la garderiez euh, Dites-moi exactement ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, en ce moment, je pense que je vais le crafter, parce que de toute façon, je peux gagner un petit 10 millions en plus euh, de bonus facile en soi, vu qu'en en fin de moyenne, il est à 40 millions, et la digested, elle est à 20 millions. Donc, si on est capable, honnêtement, d'avoir 40 millions pour le Mosquito ça nous fait 20 millions de profits et moi, ça me fait 10 millions de profits au total avec tous les Slayer Quest que j'ai payés. Donc au total, je suis remboursé. Mais il ne faut quand même pas oublier les amis, là, vous allez dire, ouais, mais Icon, c'était quand même dépenser 30 millions et tout. Oui, mais j'ai vendu beaucoup de Spider Artifact comme ça. J'ai dû en vendre une dizaine comme ça, à 5, 4 millions, 5 millions environ. Et cela, c'est mon premier que je vends. Donc au final, je suis quand même Je suis dans le profit parce que l'étoile d'araignée et tout qu'on gagne durant les loots, l'étoile d'araignée, les, les Toxic Arrows et tout, ça nous rembourse un minimum. Bon, c'est sûr que c'est pas... Euh... C'est pas 30 millions, mais voilà quoi. Donc voilà. Je voulais juste vous tenir au courant aujourd'hui de cette petite vidéo-là. Une petite vidéo de 7 minutes aujourd'hui pour euh, vous. Donc, on va se retirer 500, euh, 500 000 de monnaie, les gars. Et on va continuer à aller d'en faire. Parce qu'il me reste encore 40 minutes de Magic Find. Et en plus, il reste euh, le Spooky Event qui commence bientôt. Donc, on va je crois qu'on va faire un petit euh, petit event. On va faire le Spooky Event. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'est Tycons. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur le Skyblock d'iPixel. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.